De présentation qu'on a intitulée « Estime en partage, interaction entre ours et pastoralisme dans la Avant de nous présenter, je voudrais juste spécifier quelque chose d'entrée, c'est qu'on présente là les résultats d'un projet de recherche tout frais, qui a démarré en février 2019, et qui est, pour 2019 était voulu complètement exploratoire, c'est-à-dire que l'enjeu c'était plus de poser des... d'affiner de, de, des questions, plus que d'apporter des réponses. On espère que nos échanges pourront nous permettre de mûrir ces questionnements. C'est un travail qui a été réalisé en partenariat avec l'ONF, l'ONCFS, l'Adréal Occitanie, la DDT Lariège, et puis aussi et surtout le groupement pastoral d'Ourdoise, qui est situé en vallée du Viros. On y reviendra plus longuement. Voilà, on a une petite équipe de, de recherche. Euh, donc, l'association de sciences qui est basée en Ariège et le, et le laboratoire géo à l'université Jean Jaurès, euh, donc composé de nous-mêmes et puis de Louis Fellard qui est ici et qui fait une thèse avec l'université McGill. Euh, voilà, donc, je vais vous, laisser vous présenter rapidement. Bonjour, moi c'est Aline et je suis école. Et euh, moi c'est Alice et j'ai fini un master en biographie. Voilà, et donc moi, du mal je chargé de recherche au CNRS depuis l'an dernier, donc au laboratoire la euh, J'ai une formation à la cheval entre l'écologie et la géographie. Donc euh, bon, l'histoire de la protection de la nature, elle s'est fondée, euh, je pense que si vous êtes, vous connaissez, c'est la troisième fois qu'on fait cette présentation, je vais peut-être avoir un discours qui est un peu euh, parfois pas tout à fait adapté au public, mais. Bon, elle s'est fondée en tout cas sur différents modèles de représentation. On est passé d'une séparation nette et franche entre nature et culture à l'idée d'une grande intégration. Il n'y euh, a plus de frontières entre l'homme et la nature. Et l'enjeu, c'est de penser des interdépendances euh, euh, socio-écologiques. Donc, euh, cependant, au-delà des discours, évidemment, euh, penser l'homme dans la nature ou l'homme avec la nature, euh, ça reste un défi majeur. Euh, on est toujours dans une crise de la biodiversité on a du mal à sortir d'une logique de domination et de faire une vraie place au reste du vivant. Donc euh, euh, on parle souvent quand on parle de biodiversité, du, de la perte de des grands, grands collages des grands singes ou de la déforestation à la forêt amazonienne mais finalement ce nouveau rapport au vivant, cette nouvelle relation à la nature, elle se, elle se joue aussi euh, ici, en tout dans nos, dans nos espaces quotidiens et dans nos territoires. Et de ce point de vue-là, le retour des grands prédateurs, tels que l'ours, le lynx ou euh, euh, le loup, euh, en Europe et notamment en France, euh, il agit comme un symbole, du retour du sauvage, et euh, il pose la question de notre capacité à, à réinventer notre relation au, au, au reste du vivant. Qui sont ces animaux et comment on peut interagir avec eux, peut-on interagir avec eux, coexister avec eux, et si oui, euh, comment et dans quelle mesure donc, notre projet de, ce projet de recherche-action, il s'insère dans ces questionnements-là, et il a pour but, euh, plus précisément, de s'intéresser à l'interaction entre les pratiques pastorales et euh, euh, le comportement des ours. Voilà, donc, euh, on a adopté euh, une posture, de, on va dire, de géographie euh, qu'on pourrait qualifier dhumain cest c'est-à-dire une géographie qui cherche à caractériser, à comprendre... Euh, la diversité de relations qu'entretiennent humains et animaux. Donc, euh, de ce point de vue-là, le concept de communauté hybride permet de penser comment, dans un espace donné, euh, différents acteurs s'agencent et interagissent. Donc, euh, nous, on a fait un choix fort dans cette étude, notamment aussi parce qu'elle était voulue explorateur, mais pas que. Le choix qu'on a fait, c'était de se focaliser sur une estive, parce que l'enjeu de cette recherche, c'était de montrer que repenser notre relation au vivant, c'est être capable de prendre en compte et d'appréhender la spécificité de chaque territoire, de chaque espace de rencontre, de chaque communauté hybride. On postulait notamment du fait que euh, les grandes injonctions de l'État en matière de protection des troupeaux, elles ne résistent pas à la pratique du territoire et à ce qui fait qu'à un endroit donné, dans un espace donné, les conditions biogéophysiques, les hommes et les animaux, interagissent selon une relation euh, euh, spécifique, singulière. Et donc comprendre les tenants et aboutissants de cette relation, euh, c'est faire un premier pas vers la coexistence. Voilà, donc on l'a dit, c'est un projet de recherche exploratoire et on s'est intéressé principalement à deux axes de questionnement. Euh, le premier questionne euh, l'interaction entre le territoire des hommes et le territoire des animaux. Comment ours et, euh, et pastoraux transhumants utilisent-ils un un espace et qu'est-ce que cette utilisation de l'espace à nous apprendre de leur relation mutuelle est-ce qu'on peut identifier des zones de confort et au contraire des zones de, de conflit La deuxième question, plus spécifiquement, elle s'intéresse à l'enjeu de la prédation et notamment des mesures de protection. Comment, là c'est plutôt du côté du de, regard de, de, des transhumants, comment les transhumants, les acteurs du mouvement pastoral vont s'adapter à la présence du prédateur Qu'est-ce qu'ils mettent en place ou non Et comment c'est justifié Donc pour répondre à cette question, on a réalisé une ethnographie des pratiques en estive et un suivi de la population ursine sur l'estile Donc Notre terrain d'étude, l'estive d'oise est situé en Ariège plutôt du côté ouest vers Saint-Giron, pour ceux qui connaissent, et elle fait environ 850 hectares. C'est situé entre 1200 mètres et 2424 mètres d'altitude, avec point culminant le Pic de l'art, ici sur la carte. Donc il faut savoir que ce terrain est une propriété d'eau donc les droits d'usage sont délégués à un groupement pastoral et cette année, en 2019, le groupement était composé de 8 éleveurs. On avait 5 éleveurs bovins, 2 éleveurs bovins et un éleveur équin. Nous, on s'est plutôt concentré sur la transhumance ovine et cette année, on avait un troupeau composé de 813 brebis accompagnés de 5 chiens de protection. Et euh, donc présenter les outils qu'on a mis en place. Donc pour l'ethnographie des pratiques qu'on estime, il y a les deux outils principaux. Le premier, c'était de l'observation directe en estive. Donc cet été, entre le mois de juin et octobre, on a passé entre 30 et 40 jours en estive à suivre le berger et les éleveurs pour, aller, pour voir la manière dont ils utilisaient l'espace et qu'est-ce qui guidait leurs pratiques. Et le deuxième outil pour l'ethnographie des pratiques en estive, c'était des entretiens auprès des éleveurs du groupement pastoral. Donc il y a eu deux sessions. Une première session, c'était des entretiens assez libres, sous la forme de récits de vie. Et une deuxième session avec des entretiens semi-directifs afin d'aborder des points qui n'avaient pas pu être abordés lors de la première session. Et on n'a pas fait d'entretien avec le berger du fait des nombreux moments d'observation qui ont permis de collecter toutes les informations. Euh, concernant le suivi de la population ursine, l'idée c'était de déterminer des patrons spatio-temporels de fréquentation des ours sur l'estive d'Oudoise. Et pour ça, on avait à disposition 31 pièges photos qui étaient répartis selon deux échelles. On avait 17 caméras qui étaient installées à échelle large, donc sur la totalité de l'estive, plutôt sur des zones de passage estimées des ours. Donc, ces 17 caméras, elles ont été installées deux semaines avant la montée des brebis et ont été désinstallées deux semaines après. Donc, au total, du 21 mai au 28 octobre. Ensuite, les 14 autres caméras étaient installées sur une échelle plus réduite, autour des couchades. C'est là où dorment les brebis sur les styles. Et là, on a trois dispositifs qui se sont succédés. Le premier, du 1er juin au 10 juillet, où ces 14 caméras étaient installées au niveau des deux couchades utilisées en début de saison. Ensuite, du 10 juillet au 19 septembre, ces 14 caméras ont changé de place pour être installées autour des deux couchades utilisées en milieu de saison. Et enfin, du 19 septembre à la descente des brebis, le 15 octobre, ces caméras ont été bougées une dernière fois autour des couchades utilisées en fin de saison. Du coup, on va vous présenter les premiers résultats en suivant l'axe que Rupert a développé en introduction. Donc on va commencer par l'utilisation de l'espace par les différents acteurs. Euh, et Moi, j'ai commencé par l'utilisation de l'espace par les pastoraux. Du coup, sur l'ensemble de types d'Ordobas, il y a trois zones principales qui vont se délimiter. Il y a une zone basse... j'ai touché le <rire> ouais. euh, Ça va, ça, ça appuie ça va sur va OZ. Appuie sur OZ hein. au milieu. milieu. OZ donc, non, non, sur, sur l'écran. Trop ah, ouais. <rire> <rire> Tu as un pointeur sur la zapette. Ouais, ouais mâche. Je... Voilà, <rire> ben, voilà, <rire> <sans> le <rire> <rire> euh, Du coup... Ouais, je disais, il y a trois zones sur les styles donc une zone basse, euh, une zone de transition entre les deux lignes et une zone haute ici. Et donc au sein de ces zones, il va y avoir différents quartiers et secteurs de pâturage. Et du coup, l'utilisation des zones, elle va dépendre d'une échelle euh, saisonnière, alors que l'utilisation des quartiers, elle dépend d'une échelle quotidienne. Euh, je vais commencer par décrire la zone basse donc, qui se trouve ici. Donc c'est une zone qui est principalement utilisée en début d'été, donc à partir de début juin, jusqu'à mi-juillet environ. Puis ensuite, en fin d'estive, donc de fin août à mi-octobre, ça dépend un peu des conditions météorologiques. Et aussi, des fois, au cours de la saison, en fonction, euh, par exemple, du mauvais temps, où le, le berger va retourner dans cette zone-là. Euh, C'est une zone qui se situe du coup entre 1200 et 1600 mètres d'altitude environ. C'est ici ce truc, que se trouve la cabane du berger. Donc, elle est principalement composée de prairies de pâturage, avec tout en bordure de cette zone-là de nombreuses. Secteur boisé qui est en fait des anciens prix de fauche qui ont été abandonnés du fait de l'exode rural qui a eu lieu dans la, dans la vallée du Pyros. Sur cette zone-là, il va y avoir deux, zones, deux lieux de couchade. La couchade du col l'écosse ici, c'est la seule couchade qui est protégée de l'estif, c'est-à-dire qu'il y a un fil électrifié autour pour que les brebis soient protégés durant la nuit. Et la couchade de léade qui est ici. Du coup, au-dessous, au-dessus de la zone basse, il y a une zone de transition ici, qui est utilisée toute l'année. Elle sert à faire lien entre zone basse et zone haute. C'est principalement une zone de pâturage, il n'y a, a pas de lieu de couchette dessus. Ensuite, la zone haute qu'on a ici. donc Utilisée en haute saison, à la mi-saison, donc à peu près de mai-juillet à fin août, début septembre, en fonction, encore une fois, des conditions météorologiques. Elle va jusqu'au pic de l'art donc à 2424 mètres. Il y a une végétation qui est plus composé de réglisse, de Landa Rhododendron qu'à Lune. Euh, voilà. Et il y a trois lieux de couchette sur cette zone-là, donc la couchette du pic de l'art, de la Planioule, et la couchette de la Comte d'Ordouas, qui a été très peu utilisée cette année du fait du risque de prédation qu'elle présentait. Euh, et donc du coup, l'utilisation de l'estime, elle va être régie par des logiques spatio-temporelles, comme je viens de l'expliquer. Mais il y a aussi d'autres éléments qui vont entrer en compte, typiquement des conditions météorologiques, le comportement des brebis. Euh, certains éléments topographiques et paysagers qui en euh, situation de prédation pardon, vont petit à petit devenir des contraintes et qui vont être petit à petit inclus dans le choix du berger pour l'utilisation des quartiers et des secteurs. Je développerai ça un petit peu plus tard. Maintenant si on s'intéresse aux données qu'on a obtenues avec des caméras on a ici en blanc les caméras qui n'ont donné aucun passage d'ours et en noir les caméras qui ont donné de 1 à 6 séries de photos de passages d'ours. Donc au total, on a eu 24 passages sur l'estive ce qui correspond à au moins 4 ours. On ne peut pas savoir s'il y en a plus ou pas, on ne peut pas trop savoir avec les photos. Donc sur ces 24 passages, on en a 21 qui ont été situés dans la zone de transition et la zone haute ici. Donc on commence à avoir une préférence qui se dessine sur la partie haute et la partie de transition de l'estive Par contre, on n'a pas vraiment de préférence topographique. Si on a par exemple le passage la Côme ici avec six passages, ou ici le chemin du bout du bois avec quatre passages, ça va plutôt être des zones escarpées. Alors que ici B7 avec 4 passages, ou ici Urdoise avec 2 passages, ça va plutôt être des grandes plaines assez lisses. Euh, Au-delà de simples points de passage, on a pu déterminer des trajectoires supposées des ours, donc on en a trois ici, qui ont été déterminées à l'aide des caméras. Donc lorsqu'un ours passe devant deux caméras, dans un laps de temps suffisamment court pour pouvoir justifier ces trajectoires. Et ensuite, on a la grande trajectoire ici en orange, qui a été obtenue euh, grâce à l'ours cachou, qui est sur la photo, euh, qui est passé sur l'estive le 15 et 16 juillet, et qui est équipé d'un collier GPS. Donc là, on a une préférence qui se dessine un peu avec l'utilisation de ce chemin-là, mais par contre, comme on n'a que quatre trajectoires supposées, on ne peut pas vraiment faire de grande si on s'intéresse maintenant à la temporalité de ces passages et de ces prises de photos, on a la totalité des photographies qui ont lieu entre 21h et 6h45. Donc là, ça confirme ce que beaucoup de scientifiques disent, que l'ours est majoritairement nocturne. Donc là, on a les photos qui sont assez bien réparties entre la tombée de la nuit et le lever du jour, avec un pic ici entre 22 et 23h. Par contre, là, il fois de plus avec seulement 24 passages. On ne peut pas conclure à un pic d'activité de la population à ce moment-là. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette temporalité à l'échelle de la saison, on a la totalité des photos qui ont été prises entre le 21 mai et le 12 septembre, avec un pic fin août, début septembre ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir du 12 septembre, on n'a plus aucune photo d'ours sur les styles, alors que les caméras sont restées jusqu'au 28 octobre. Là, on a plusieurs suppositions qui peuvent être faites, notamment l'ouverture de la chasse mi-septembre, sinon la nouvelle disponibilité de ressources en basse altitude avec les glandes dans, dans les forêts, ou encore la présence des brebis, parce qu'en août, et euh, juillet-août, elles sont plutôt sur les hauteurs, là où on a eu le plus de photos. Et ensuite, en septembre, elles redescendent dans une zone qui est plus protégée. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de photos. Ce qui correspond aussi, cette période-là, ça correspond à un moment donné où le troupeau était beaucoup plus petit, parce qu'à partir de mi-septembre, les brebis prêtes à annuler, donc prêtes à mettre bas, ont été redescendues en bergerie. Donc septembre-octobre, on n'a pas de photo au moment où on a un troupeau qui est très diminué, voire absent. Puisque les deux dernières semaines d'octobre, le troupeau est redescendu et on n'a toujours pas de photo. Euh, du coup, sur les styles on a les transhumants et les ours qui vont finalement utiliser le même espèce. Ce qui conduit nécessairement à un partage, qui prend ici la forme d'une sorte de négociation. On peut parler de négociation parce qu'on suppose que ours et transhumants sont en mesure d'influencer les pratiques des uns et des autres. Du moins nos résultats ils permettent de le supposer pour les 30 ans. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait certains éléments qui, en contexte de prédation, pouvaient devenir des contraintes. J'ai notamment cité les conditions météo. En effet, si vous avez un temps de brouillard en montagne, le berger va avoir plus de mal à regrouper ses brebis, ce qui fait qu'il peut laisser des lots à l'écart du troupeau. Et en contexte de prédation, elles vont être plus vulnérables face à un prédateur. De la même manière, il y a certains éléments topographiques et paysagers qui vont contraindre le regroupement des bêtes, notamment des secteurs avec beaucoup d'angles morts ou des secteurs boisés, il y en a pas mal sur l'estive, qui vont faire que le berger va avoir une mauvaise visibilité de la zone qu'il est en train de garder et qui peut laisser des brebis à l'écart. Il y a aussi des zones qui sont craintes, notamment des zones avec des angles morts. Donc là, sur cette photo, ici, c'est le point culminant de l'estive et il y a environ, entre ce point-là et ce point-là, 400, 400 mètres de, de, de, de, de chute, quoi. Et en fait, c'est des jaunes où il va y avoir des risques de dérochement. Donc, euh, les brebis, en présence d'un prédateur ou en situation d'attaque, il y en a certaines qui, euh, par la peur, vont sauter dans le vide. En fait. C'est arrivé sur plusieurs estives cette année en arrière des dérochements. Et enfin, il y a un autre élément qui peut être une contrainte, ça va être le comportement des brebis. À plusieurs reprises durant la saison, on a vu certains lots qui vont rester à l'écart du troupeau. Sur certaines caméras, il y a eu des brebis en train de pâturer en pleine nuit alors que le reste du troupeau était regroupé à l'autruchade. Donc ça, encore une fois, ça va être des brebis à l'écart, isolés, loin des moyens de protection, donc plus vulnérables. Et donc finalement, sur l'estive, petit à petit, l'ours, du fait de sa présence, il va devenir un, certain, un, un, un élément qui est interne au système transhumant, dans le sens où sa présence va mener le berger peut-être à pâturer moins certains secteurs, ou à abandonner petit à petit certaines zones de couchade, comme je l'ai dit pour la couchade d'ouest au début. Euh, cependant, il a un élément interne, mais il n'est pas central dans la mesure où les éleveurs et les bergers ne veulent pas définir la conduite du troupeau uniquement en fonction du prédateur, mais plutôt en fonction des brebis, et ça pour, euh, pour leur permettre de profiter assez librement des ressources coffres la montagne et de limiter les risques sanitaires. Et la volonté aussi de ne pas placer l'ours au centre des décisions, est justifiée par le fait qu'il y a de nombreuses zones d'ombre qui persistent sur le comportement de l'ours, et notamment en prédation, et qui pour le moment ne permettent pas d'anticiper euh, des meilleurs moyens de protection. Et donc le partage du territoire, au-delà d'influencer la pratique euh, des transhumants, il va aussi conduire à la création de moments de rencontre. Aline, tout à l'heure, elle parlait de la trajectoire de l'Ours-Cachou, ici, entre le 15 et le 16 juillet. On s'est aussi intéressé à la trajectoire des brebis euh, durant ces deux périodes-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles avaient à peu près euh, suivi le, le, la même trajectoire. C'est-à-dire que le 15, elles dormaient euh, à la couchette d'ici, et le 16, elles sont revenues dormir à la couchette du col d'Ecos, qui est ici, et le 16 au soir, lorsqu'un Chou est passé sous la couchette, sans pour autant qu'il y ait d'attaque. Donc on a des moments de rencontre qui prennent la forme de situations non-conflictuelles, comme ici, ou de situations conflictuelles, qui sont les prédations. Donc là, euh, donc on te parle de situations conflictuelles, on a les prédations qui sont représentées ici sur la carte, avec en rouge les cas imputables à l'ours en là, on est sûr que l'ours est responsable de la mortalité de la brebis. Et en jeune, on a les cas qui sont dits impossibles à déterminer. Donc c'est généralement quand on retrouve une carcasse plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, où la situation de décomposition est avancée, où on manque des parties de la peau par exemple. Donc là, on ne peut pas valider à 100% que c'est responsable de la mortalité de la Donc, Si on regarde au niveau de la carte, on a euh, la majorité des attaques qui ont lieu dans la zone haute ici, et la zone de transition. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. En 2010, quand il y a eu la première, euh, première année où le berger est venu sur l'estile, le hotspot de prédation était plutôt situé ici, dans les prix des Salades. Et donc quand il est arrivé, il a changé cette couchette de place pour la mettre au niveau de la cabane. Et à ce moment-là, les prédations se sont reportées plutôt sur les zones hautes. Maintenant, si on regarde la temporalité de ces attaques, on a comme tout à l'heure en vert le nombre de passages photographiés par nos caméras des sources. En rouge, le nombre d'attaques avérées et en rouge pâle, le nombre de constats réalisés. Donc, ça comprend les attaques avérées, mais aussi les cas qui sont indéterminés. Et là, on a un pic, fin août, début septembre, que ce soit au niveau des attaques, mais aussi au niveau des passages. Donc là, on a vraiment une corrélation entre le passage des ours et la prédation. Par contre, si on regarde ce qui se passe au début de la saison, donc au mois de mai ici, quand les brebis n'étaient pas encore sur les on a eu trois passages d'ours. Et en juin-juillet ici, on a eu des passages d'ours aussi sur les styles, alors qu'il n'y a aucune prédation qui a été recensée. Si on s'intéresse maintenant aux prédations au cas par cas, on a la majorité des attaques qui ont eu lieu sur des brebis isolées. Donc c'est un peu comme le monde de cette animation. On a une Agnelle qui, à 23h15, est isolée du troupeau. On n'a pas retrouvé le reste des brebis à la couchade. Et au final, elle se fait prédater juste un petit peu plus loin sur le chemin. Donc euh, là, depuis le début, on vous parle des cas, enfin, du cas de l'ours et des prédations. Il faut savoir qu'il n'est pas le seul responsable des morts en montagne. Cette année, donc en 2019, on a eu 34 brebis, principalement des années, donc des brebis qui ont euh, moins d'un an, qui ont été retrouvées mortes sur les pour plusieurs raisons, des raisons sanitaires, ou simplement une mauvaise adaptation à la montagne. Donc on va passer à la deuxième partie. Euh des résultats avec les moyens mis en œuvre pour justement le prévenir de la prédation. Donc, sur les styles d'Ordoas, le premier moyen mis en œuvre, comme l'a dit Aline, ça a été la création d'un poste de berger en 2010. La protection, elle passe avant tout par une gestion de l'espace. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est identifier les zones ou les situations qui peuvent être à risque en situation de prédation et guider le troupeau en fonction de, de ces contraintes-là. Ça passe aussi par une certaine manière de conduire le troupeau qui ici est euh, une conduite serrée durant la journée et un recoupement nocturne pour la nuit. C'est une, une, une conduite qui est plutôt perçue comme une contrainte par les éleveurs et par le berger, parce qu'en effet, euh, le berger se retrouve dans une situation ambiguë, dans le sens où il doit d'un côté laisser les brebis profiter des ressources de la montagne, mais de l'autre, contraindre la libre utilisation des ressources du fait de la pression de prédation. Donc il doit tout le temps essayer d'ajuster euh, le curseur entre prédation et, et, assez, et protection et pas assez. Pardon. Et puis il y, y a des enjeux aussi et des limites euh, au, au rôle du berger, notamment des limites humaines, dans le sens où une saison d'estif c'est assez long, c'est 4 mois et demi sur l'ouest presque. Donc il y a beaucoup de fatigue accumulée, aussi de fatigue physique et morale du fait de la pression de prédation. Ce qui fait que son action ne va pas toujours être optimale en fonction des, des différentes situations qui se présentent. Des limites techniques aussi. Sur l'ouest, dans la zone haute, donc sur les, les quartiers qui sont utilisés euh, en juillet et en août, principalement, il n'y a pas de cabane pour qu'il reste pour la nuit. Ce qui fait que quand il va faire pâturer ces zones-là, il est obligé d'envoyer les brebis euh, la journée, et de rester jusqu'en fin d'après-midi après, et ensuite de redescendre euh, à la cabane du col d'Écosse qui est environ 900 mètres plus bas. Euh, ce qui fait qu'il ne peut pas s'assurer que toutes les brebis elles, soient regroupées au même endroit pour la nuit. Et ensuite, il y a d'autres facteurs externes que j'ai développés tout à l'heure qui vont venir contraindre, euh, par exemple, le regroupement des brebis dans des conditions météorologiques qui ne sont, qui sont pas optimales. Deuxième moyen mis en place a été un parc de nuit, qu'on peut voir ici, qui est situé euh, juste à côté de la cabane du berger, qui a été électrifié cette année et qui est ouvert vers le bas pour permettre aux brebis de pouvoir s'échapper du parc s'il y a la présence d'un prédateur. Euh, L'objectif du parc de nuit aussi, c'est de, de délimiter un périmètre autour desquels les chiens de protection euh, vont protéger le troupeau. Il y a différents enjeux aussi autour du parc de nuit, notamment l'apparition de problèmes sanitaires. Ici, c'est une des couchettes qui est la plus utilisée de euh, sur une oise. Ce qui fait qu'à force d'être surfréquentée, il va y avoir l'apparition de certaines maladies ou certaines infections, notamment le piétin. C'est une maladie infectieuse qui va s'attaquer au pied des brevets et ce qui va faire qu'elles vont boiter. Euh, ce qui peut poser encore une fois problème en contexte de prédation parce que c'est des brebis qui vont être isolés, plus à l'écart et du troupeau est donc difficile pour le, pour le berger de, de regrouper le troupeau. Et enfin, mo dernier moyen de mise en place, ça a été une mode de chien. Donc, comme l'a dit Aline, il y a eu cinq chiens qui ont été montés sur l'estive cette année, 4 euh, chiens qui, apportaient aux éleveurs, qui appartenaient aux éleveurs et un chien qui était prêté par un éleveur d'une estive euh, voisine. Donc, il y a différents comportements qui se mettent en place au sein de la meute, des chiens qui vont rester plus en périphérie, des chiens qui vont rester au sein de la meute. Et encore une fois, il y a différents enjeux. On s'est rendu compte, notamment euh, durant la saison d'estive, qu'il y a des enjeux de hiérarchie de comportement. On y a eu deux exemples de deux femelles qui sont battues euh, plusieurs fois, à plusieurs reprises durant la saison pour savoir qui allait avoir la hiérarchie de la meute. Et donc, elle a une hiérarchie qui n'était pas du tout stable tout au long de l'estive. Et ensuite des enjeux de comportement, on a deux chiens, donc le chien qui a été prêté par un éleveur externe au groupement pastoral et un chien qui n'était que depuis un an dans le, dans le troupeau, qui ont fait des fugues à plusieurs reprises sur des hosties voisines, durant euh, je sais pas, une semaine ou un petit peu plus. Et voilà, et donc ça c'est des comportements qui typiquement encore une fois vont déstabiliser euh, la, la, la, la stabilité de la note. Et euh, du coup, il y a des voies d'amélioration qui, euh, qui sont pensées par les éleveurs, notamment de faire travailler les chiens ensemble avant la montée de l'estif pour que la hiérarchie se définisse au préalable. Et aussi de travailler uniquement avec des chiens qui sont ou qui vont rester dans le troupeau pour euh, améliorer l'ancrage la, euh, aux bêtes. Donc là, les trois moyens qui viennent euh, vous être présentés, donc le parc de nuit, le berger et les chiens de protection, ils fonctionnent vraiment par complémentarité. On appelle ça le triptyque de protection. Donc ils s'appuient vraiment les uns sur les autres, donc comme l'a dit Agnès tout à l'heure, les chiens vont s'appuyer sur les limites du parc de nuit pour définir un périmètre de protection autour du trou. Donc ce triptyque de protection, il est installé au niveau de la cabane du Col et il a vraiment montré son efficacité. Cette année, on n'a eu aucune création dans ce secteur et les années précédentes, il n'y en a eu aucune, voire très peu. Par contre, si on s'intéresse si à ce qui se passe sur la zone haute, donc là où on a le plus d'attaques on a seulement la présence de chiens de protection. La topographie fait que ce n'est pas possible d'installer un parc de nuit là-haut. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de cabane pour le berger sur les hauteurs. Donc là, on peut penser à un report de prédation. Parce qu'on a d'un côté la zone basse qui est très bien protégée avec la mise en place du triptyque. Et de l'autre côté, la zone haute avec seulement la présence de chiens de protection. Donc là, il reste encore des zones d'ombre sur les styles d'eau sur la protection du troupeau, sur la zone haute. Mais aussi sur la protection des brebis, surtout des années qui sont à l'écart du troupeau. Donc à l'heure actuelle, la protection qui est mise en place, elle est nécessaire, mais elle n'est pas forcément suffisante pour assurer la sérénité du en montant. Voilà, donc euh, cette étude, elle a notamment permis de commencer à soulever les, les éléments d'interaction entre ces les, et transhumants euh, sur, sur une estive, et euh, donc au travers à la fois de l'enjeu de l'occupation de l'espace, mais aussi de l'interaction sur la question des présations de la protection des troupeaux euh, ce qu'on a essayé de montrer c'est notamment qu'une partie des facteurs qui régissent ces interactions finalement elles sont spécifiques à, ce, à cette estime. Euh, voilà sur, sur le doigt s'il y a une forme de comme ça a été dit une forme de négociation qui se qui se met en place c'est-à-dire finalement un compromis sur lequel la, la réussite des uns dépend de la, la satisfaction des autres euh, et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pour la suite, de soulever les questionnements qui vont permettre de mieux saisir les facteurs qui permettent à cette négociation d'aboutir, ou en tout cas à ce qui permet d'avancer. Donc on, a principalement deux, on voit qu'il y a principalement deux, deux grands besoins actuellement. Le premier, c'est de mieux saisir ce qui guide le choix des éleveurs et des acteurs du groupement pastoral. Là, il y a différentes choses qui se mélangent, qu'on a un petit peu soulevées, mais qu'on n'a pas pu étudier de manière suffisamment fine. Donc il y a clairement des enjeux rationnels et agronomiques de ce qu'il faut mettre en place parce qu'on sait que les brevilles elles aiment ça ou pas. Dans le rationnel, on a aussi toute la projection sur le comportement de l'ours. Mais ça se mélange aussi à des enjeux stratégiques liés à la politique du plan ours ou à d'autres enjeux ou encore à des croyances, des affects et une certaine sensibilité. Euh, L'autre questionnement qu'on a, c'est clairement de mieux saisir, et là c'est ce qu'on a pu peu faire, parce qu'évidemment, avec 30 caméras, on ne fait pas euh, grand-chose, mais euh, c'est de comprendre comment fonctionne l'ours, euh, comment lui, il opère ses choix sur les styles, et notamment comment il agit en situation de prédation. Lui, avec, en lien avec le parc électrique, la présence du berger pas loin, ou, euh, ou euh, la présence des chiens. Ça c'est vraiment la partie un petit peu invisible, et y a d'autres outils nécessaires pour mieux comprendre tout ça. Voilà. Euh... voilà pour finir, cette, cette, cette idée de nouvelle relation à la nature, elle appelle forcément une nouvelle pratique, une nouvelle façon de faire science. Et euh... nous on a la conviction, et c'est ce qu'on essaie de montrer ici, qu'une recherche finalement interdisciplinaire est impliquée au plus proche de l'accord du territoire elle est indispensable pour saisir la complexité des enjeux, tout autant que pour répondre à un besoin opérationnel. On vous remercie de votre attention.